Hi. coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo sera Tag où on va parler d'une tradition de culture, mais plus précisément sur les mariages. Alors, je suis avec une personne, c'est ma copine, c'est mon tout, c'est mon cœur, c'est ma boule d'amour. Elle va se présenter, tu es euh, Anonyman Sidalia de Madagascar. Baby Je suis Raphaël, all the way from... Et Raphaël <rire> <rire> okay. okay. Allez, avant de me dire les questions, tu vas dire comment ça se passe chez toi D'accord. Moi aussi je veux dire comment ça se passe chez moi. Et ok. On va okay. passer les deux questions. Sinon, bienvenue à ma chaîne Anonyman Sidalia. So D'accord. Comment se passe un mariage dans votre tradition Comment se passe un mariage dans notre tradition mm -hmm. euh, bon, Les mariages chez les Bakongo. Notre euh, Tri tribu, c'est voilà. les Bakongo, elle va venir là. Comment ça, ça se passe que. On va, avoir des, on va euh, se présenter. Il y aura une présentation de des familles, mm -hmm. les familles de l'homme comme les familles de la femme. Okay. Et ensuite, euh, euh, les parents ils vont écrire une lettre de la doc, de mm -hmm. ce qu'ils veulent pour.. Euh, pour donner en fait pour la dose. Okay. Et après, il bah, y aura maintenant euh, une priorité cérémonie, mm -hmm. peut-être un autre jour, où euh, la belle famille, l'homme, viendra déposer tout ce qu'on a déposé Et, Et on va faire les Kinzoni. on c'est comme une discussion. Okay. Donc, les hommes, de la famille vont discuter. Est-ce que c'est qu'on si a demandé C'est bien ou pas Et juste après, bah, c'est ça qu'on appelle le mariage coutumier chez nous, le mariage traditionnel. Mm -hmm. Et bien après, ça sera civil Okay. D'accord, ben, je pense que c'est à peu près la même chose, sauf que ah ouais. oui, si vous vous donnez aussi la dote. Et... la dote, tout simplement, c'est il euh, n'y mmh. a pas de demande, c'est à dire tout ce que, mmh. que l'homme euh, donne et il mmh. n'y a pas de condition quoi que ce soit, tout ah simplement. Ouais. Il y aura la présentation, voilà, tel tel, mmh. et après, mmh. bah partout tout simplement l'homme va déposer euh, quelque chose de l'argent, mmh. en deux ça comme ça ok mais... c'est c'est quoi, c est, c est quoi donc c'est à dire que moi je suis euh, côtière c'est à dire dans, dans les côtes c'est à dire oh, okay. euh, dans une autre il n'y a pas mal d'agressives donc je française, pas. Les, les, les, les européennes là <rires> on <vous voyez, rires> <je> va <vais> dire et bien congo ici c'est côtière okay. <rires> donc non mais c'est à dire que tout simplement c'est ah, est la même chose, est mais clair. tout simplement pour nous, il n'y a pas de, de monde que voilà, vous devez emmener ceci ou quoi que ce soit. Tout simplement, je une suis curieuse. Oh, oui. quoi euh, Genre, naturel. Ben voilà, de l'argent ou bien. Euh, ok, je vais marier tout de suite. Il <rire> n'y <fois. rire> <rire> a pas trop de réquisition, bien il y a discussion que si c'était bon ou pas par rapport mm -hmm. à ce que l'homme avait apporté, si c'était bon ça, mais tout simplement, la présentation c'est tout mm -hmm. ce qui compte. Et puis par la suite, on va enchaîner mariage civil. Et euh, voilà, euh, religion, etc, etc. Okay. Voilà. très intéressant. Très intéressant. Voilà. Next question. Alors, euh, mm -hmm. comment saluez-vous quelqu'un de votre ethnie Ah, très bonne question. Donc, c'est-à-dire, ça dépend. Oui, si en euh, Oui, oui, bien sûr. Voilà, Donc, euh, par exemple, dans la capitale, on dit manao la -tupko. Manaon et Tupko. C'est ça, ouais. Tupko. Tandis que, par exemple, dans d'autres régions, on dit oui. Akoyabe. Akoyabe. Oui, on peut dire aussi Salame. Salame. Donc, ça varie, mais tout simplement, mm -hmm. euh, à la base, c'est une salutation et on se reconnaît. Tout simplement. Mm -hmm. Voilà. Euh, C'est-à-dire que par rapport à ethnie, tribu, mm -hmm. région, on se reconnaît par rapport. Euh, Peut-être qu'il y en a certains phonétiques, mais à la base, on se reconnaît simplement. Donc, Donc, à la base, c'est Manaon Tupko. Tupko. C'est-à-dire oui. que même ici à Maurice, par exemple, mm -hmm parce que il euh, y a des gens qui vont dire mm. Manaoum. parce que je vois il y a, y, a, y a des gens de Madagascar qui disent ça Manaoum. Mm. voilà en quelque sorte, c'est okay. ça ok alors ch mm. chez nous euh, on dit eboué mm -hmm. e eboué euh, e qui baie je sais pas <rire> la honte bah, on dit eboué et puis on dit encore un autre truc eboué eboué euh... mm. e e <rire> Encore un autre truc j'ai oublié, mais il y a beaucoup de manières de dire. Et euh, euh, oui, pardon. Et oui. Nalingio et oui. mais et sala mais tout. Manao ni Alors euh, next mission. Mm -hmm. Quand il y a une occasion festive euh, spéciale, quels sont les sont normalement préparés? Varié. Mmh. varié, varié, varié, c'est-à-dire que par exemple dans notre cas on a l'habitude de faire ce qu'on veut être hors c'est-à-dire c'est un mélange de légumes avec de la mayonnaise, on fait de la charte, des poulets mais surtout qu'on n'oublie pas, peu importe l'occasion, le riz ah, les malgaches avec oui. les riz c'est une histoire en fait euh, vous savez le malgache le riz, le... Le riz, mais ah. c'est vraiment très varié très varié mm -hmm. mais surtout la base on fait la cuisine européenne macaroni mais surtout voilà ça, ça dépend. Avait pas de trucs ouais. traditionnels traditionnels euh. ça c'est sûr ça c'est sûr le coco elle va dans du coco, les coco. Euh, il peut partout avec un euh, balai de coco, coco, oui, une oui, oui. De coco. Ah, ça c'est vrai mm -hmm. pour cuisiner par exemple la riz, Rico, mmh. Les les euh, mmh. les poulets, les poissons, les calamars, etc., etc. Mmh. Bon. Mmh. Alors chez nous, euh, on cuisine euh, les pandomades sou. c'est un mélange euh, de feuilles de manioc mmh. avec l'haricot, un mmh. met de pain pannes C'est, en fait, c'est la vie. Toute la vie, c'est voilà, c'est trop ouais. bien. Et puis on prépare euh, les poissons salés. Mmh. On prépare les saffous. Mmh on prépare euh, on va les papa mmh, <rire> on prépare les foufous on prépare euh, ben, enfin, on aussi la chicane on prépare beaucoup de choses hein, en tout cas wow. c'est top c'est marrant <rire> allez on va passer à la prochaine question euh, quel aliment de votre culture appréciez-vous le plus La bonne oh question mmh. le rafteux le raf ah tu veux te parler de ça quoi oui, alors, quelles sont les fêtes euh, populaires de votre ethnie Quelles sont les fêtes populaires bah, nous avons des fêtes nationales. puis après nous avons des fêtes traditionnelles, mais qui dépendent de la famille, etc., etc. Ça aussi, c'est une fête très très importante très parce qu'il y en a presque tous les villages mmh. qui, qui fait le tour. Ok. Ouais. Et aussi pendant les saisons de, de la vanille, par exemple, comme ça parce que. Vanille, c'est quoi La vanille. C'est quoi Tu vois. Oh, la vanille, oh, la vanille. Mmh. Ouais, donc, vu qu'en Madagascar nous avons plusieurs par exemple au nord tu trouves plus de la vanille Puis après à Alex tu trouves plus de laitier donc pendant ces périodes là chaque région euh, on en a ces festivals mmh. voilà donc c'est à dire pour nous par exemple à l'Isa Marie on a surtout les saisons des baleines donc vers mois de juillet comme ça il y a que ce soit les gens de Madagascar, Madagascar, tu vois. Donc, euh, il y a un festival des balais. Wow. Tandis que dans l le nord, il y mm -hmm. en a un festival de la vanille, festival de l'Etchi dans l'Est, tu vois. Donc à la fois touristique et économique, c'est très chouette. Waouh <rire> Les, les mondes des grands, en tout cas. Tout à fait diversité. Exact. <rire> voilà. Alors, euh, euh, chez nous, les fêtes euh, spéciales, bah, je ne sais pas, il y a juste un des c'est la fête nationale, c'est Quelles sont les plus anciennes traditions encore pratiquées dans notre culture mmh, Très bonne question. Grande question. Le fait de, de, de, de se soutenir. Bah, surtout là où je viens, hein, le fait de ah se ouais, soutenir, le fait de se soutenir surtout dans les moments hein, très difficiles, parce qu'on a tendance à perdre cette, cette coutume-là, voilà, chacun pour soi du Dieu pour tout, surtout ce, les gens qui viennent de mmh. l'Afrique, surtout qui viennent à l'étranger, mmh. qui s'adaptent facilement à cette, mmh. euh, mmh. cette coutume-là, donc, mmh. euh, donc ça on essaie de, voilà, même si on ne pas la personne, mais tout simplement, mmh. même si c'est oui. pas si proches mais au moins en souci, tout simplement le fait de se soutenir et c'est vraiment très important. Mm. On appelle ça le FIA banana. Mm. Oh, FIA Marais banana, banana. c'est ça. F-I-H-A mm. f i a c'est à dire que c'est vraiment une langue, et je pense que ce concept, vraiment... on sait pas encore le traduire vraiment enfin, parce que c'est vraiment oh, super, super malagasse, malagasse, tout, ah, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Donc on sait pas vraiment comment le traduire mm -hmm. parce que c'est vraiment unique à l'en dire. Mm -hmm. Donc c'est ce fia vraiment que... qui nous dit mm -hmm. voilà, que nous... Qui, nous... qui nous différencie et à la fois qui nous C'est Très bien. Alors chez nous, il y a quelque chose qui serait similaire à par contre. Euh... <rire> C'est les... Euh, comment on appelle ça mm -hmm. Kintsuri, alors c'est quoi C'est que euh, on va marier l'oncle à la nièce. C'est ça qui m'énerve. Ouais. ouais. Et c'est quelque chose qu'on euh, qu fait jusqu'aujourd'hui. C'est vrai c'est plus fréquent. Mais qu'on fait, tu vois, mmh, ouais, mmh. ça m'énerve vraiment. Ah ok. Mmh. Comme un oncle du village, mmh. peut-être, je sais pas, euh, de la famille de ton père ou la parole avec qui En fait, ça n'a pas de sens. Ils mmh. vont forcer ces mariages-là. C'est ça qui m'énerve, c'est vraiment ça qui est. Okay. Non mais ça aussi en parlant de ça, lorsque mmh. je me parle de ça, dans un dans, dans une partie, on appelle Manaza, mmh. là-bas, il y en a les coutumes qui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'élever les jumeaux. Ah oui, ah oui j'ai déjà entendu parler de ça, dis-moi dis tout le monde C'est-à-dire que voilà tout simplement, et vraiment, c est, c est aussi assez... je ne veux pas dire que c'est énervant parce que peut-être qu'eux aussi, ça, ils ont leur propre raison donc, pour ne pas entrer tout simplement dans un cadre de jugement, genre, mm. ça, comme ça, mais ils n'ont pas le droit d'élever les jeunes ou jumelles. Et c'est pour ça qu'il y en a des ONG qui prend ces gens-là, qui prend les enfants-là, mm. parce qu'on devrait les séparer. Ah ouais. Ah, okay. Et auparavant, c'était plus strict que ça. Apparemment, non, non, non, non, non, C'est forme, Mais bon, mais bon. Couture, Et couture. Heureusement, on ne se passe pas sur la couture, couture. mais on se passe sur Dieu, en fait. Allez, euh, prochaine question. Quelle chanson représente bien votre ethnie et oui, mais surtout pour tous les gens de Madagascar, pour tous les Malagas, c'est y C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop... C'est-à-dire qu'avant tout déroulement, avant toute ouverture d'une fête, on inaugure toujours la fête par cette chanson, que ce soit en mariage. C'est l'hymne national Non, ce n'est pas l'hymne national. Ah, c'est juste pour Madagascar. Traditionnel, allons dire. Même si on vient à l'étranger, non, ça se danse en fait. C'est-à-dire qu'il y a... cest dire que un instrument et instrument un instrument instrument instrument instrument. et tout ça, mais dans tout type d'événements, surtout par exemple... On pour rien là, de faire faire ça? obligatoire. c'est obligatoire, c'est obligatoire chérie Devrait toujours avec oh. C'est obligatoire. Okay. Même si par exemple ici, tu vas aller faire, ouais, je sais pas, un truc de diplomatie ou à l'ambassade, quoi que ce soit. Ah oh, ouais euh, Si euh, ouais. au moins dans les fêtes, dans mmh. les fêtes, mmh. avant que quoi que ce soit, avant de commencer la fête, etc., il y a commence. Mmh. toujours que qui commences. Alors chez nous, euh du côté de notre maman mm -hmm. euh, c'est euh, sondama euh... <rire> il y a beaucoup de chansons Je si ouais, ouais, ouais. et ouais, ouais. je connais pas la langue. ça <rire> ouais, na une langue bizarre là, mais moi je un enfin, pas bizarre ouais. et moi je, pas, je vais chanter ça et il y a aussi euh, Sandama oh yeah yeah yeah, yeah Sandama mmh oh, oh yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sandama <rires> non mais ça tu sais que c'est la fête de bah, euh, bah nous nous en fait, de Bayaka parce que euh, la fête de ah, Bayaka maintenant chez notre papa euh, tu peux t'aider au père c'est euh, euh, c'est quoi encore c'est comme les euh... Il y a des trucs de euh, ben, Nyanga là, j'ai oublié cette chanson là. Ah, intéressant. Ouais. <coughs> ouais. Ouais. <coughs> ouais, Il y a des chansons en salle. Là, ouais. comme mais ça. Quand on met ça, tu vas vraiment danser. Okay. Mais okay. ce n'est pas des chansons qu'on va suivre tout le temps, c'est juste. Euh... Ben, quelle langue sont habituellement parlées dans votre pays Quelle langue Alors, tu nous en parles. tu crois que en parlaient, Manianga est-ce qu'on dit ça? Kinyanga, Kinyanga, et chez les petites mamans, Kiyaka, tout simplement, et chez vous. Il y a français, pas Malakas, mais Malakas on se diversifie un peu plus beaucoup. Il y a le Myrne, et euh, il y en a euh, beaucoup, beaucoup, mais c'est juste que Malakas en anglais. Mmh, mmh. ok. Euh, quelle langue pouvez-vous parler dans cette liste? rien du tout rien du tout je connais pas les nyanga je connais pas les kiyaka kiyaka je connais massa je connais pas encore c'est tout ce que je connais ma ça veut dire de l'eau c'est tout c'est vraiment la honte mais quand tu vas parler malaga c'est parce que vous vous, vous parlez ça euh, tous les pays comme chez nous on parle anglais tout le monde qui parle ça tu vois mmh. mais les trucs avec okay, ouais. mais, y familles, mais après, il y a d'autres familles où les apprenez et tout enfin moi je peux parler J'essaie de faire quelque chose ah, Je ne sais pas, par exemple... Euh, c'est un truc que vous c'est par Ça, par exemple, pour le genre je de chantier. Est-ce que pour nous Donc, euh, euh, À quoi est next que D'accord. Donc, c'est-à-dire que que voudriez-vous conserver de votre culture ethnique Est-ce que j'aimerais conserver dans ma culture ethnique Bah, si la miniature la cuisine déjà, table de table, on ne va pas euh, oublier les... Elle est tombée sous les foufou, elle est fou en elle est binzo. Ah, je peux pas, c'est pas possible, je ne en pas les missiles, elle est. Non, déjà ça. Et quoi encore euh, les chansons aussi. Yeah. Et puis euh, pas encore. L'assistance, comme tu as dit, que mmh, quand il mmh, y a un day quand il y a quelque chose, il y a des gens mmh, qui sont là pour toi hein. Comme si, ils, sont, ils sentent qu'ils sont obligés de te voilà, soutenir, d'être là, là pour toi ouais, Tu n'es ouais, ouais, ouais, pas ouais. par ouais, pas pas rapport à la responsabilité, mais allons dire par Exactement, et c'est un devoir au temps que venant des gens Exactement, et quand il est fond, ce n'est pas vraiment devoir de voir, mais avec amour, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime Alors s'il y a des choses, je sais que ce n'est pas la question, mais s'il y a des choses à bannir, qu'est-ce que et Kinsudi. D. Kinsudi. Kinsudi. Kinsudi. Y a il quelque chose à, à dire D. <rire> <Qu 'il rire> donc pour moi, mmh. premièrement, c'est la langue. Il y a La langue malagasy. Donc j'adore la diversité. Et merci malgré que je connais parler la hein. langue mais mmh. j'ai envie d'améliorer. Je suis de... tenir. De... De... De... De... De... Encore beaucoup! En <rire> oui. euh, la langue, et puis après, euh... voilà, a priori. Et puis après, notre culture, on appelle les donc donc c'est-à-dire les manières, les façons les donc oh, oh. donc en donc sorte, donc donc donc donc une nuance, cest donc dire de préserver. donc euh, donc tout à fait. Mmh. Tout à fait, mariage, ces derniers temps, on, on divorce à deux, à deux semaines, euh, on foutons en l'heure ça va, mmh, ça, ça c'est pas là <rire> Alors, les gens de votre culture, c'est... Non, pas... chérie, attends, oui. je vais te poser une question, si y a une chose à bannir, à détruire, dans votre culture. Kintsoudi Kintsoudi Mais je ne sais pas dans votre culture Dans votre culture, il y a une chose à bannir. Yeah, you Niavuna. Know dire que c'est à dire les gens, les gens qui se sentent hautains par rapport à la civilisation, qui se disent mm -hmm. que voilà, je suis une telle personne parce que je sais faire ça mm -hmm. et que donc je suis plus parmi les vôtres, donc je me sens haute, donc a... je suis miaouna. Mm -hmm. Donc ces gens-là, à bannir, Kinsoudi, à bannir, à <rire> j'adore. Yeah. Alors les gens de votre culture s'adaptent facilement à la technologie il manque à dire les, les gens qui sont experts et puis mais surtout qualifiés, mmh. toujours en manque mmh. et par rapport aux moyens aussi, ah, parce oui. que c'est pas à faire tout le monde. Hein. Surtout chez nous, l'Internet coûte cher. Ah ouais. Donc c'est pour ça que le moyen de communication le plus fiable, et favorable, accessible et rapide, c'est le Facebook via oui, Messenger. Ah, simple. Oui. Et MacBooks avec Facebook. En fait, tu vas l'écrire un mail, il va jamais répondre. Même WhatsApp, bah, il Mais si tu écris sur Facebook, tu es sûr de les avoir tous montrés. Waouh. ça C'est sûr. Pourquoi vous aimez autant Facebook Non, c'est parce que Facebook est une plateforme. C'est pas original. C'est-à-dire, c'est non. attaché. C'est juste que. L'idée, venait de Madagascar. C'est juste que c'est gratuit, tu vois. Alors, si oh. ça, donc, par exemple, il y en a les réseaux, par exemple, en Orange, etc. Donc, il y a forfait gratuit. Mm. Tandis que si tu voudrais utiliser WhatsApp ou Melo, etc., c'est payant. Mm. Donc, vous que tu voudrais communiquer avec des gens, pourquoi pas Tout simplement, c'est un peu de Facebook, il y a un message. Oui, oui. Mm, Maintenant, je comprends. parce que oui, je Ouais, attends, je mets les voilà. clés sur WhatsApp. On et en même, même on en arrivant ici, malgré mm. bah qu'on a WhatsApp, malgré mm. bah qu'on a mail, malgré bah qu'on a les plateformes je ne Twitter, mm. on est plus fiable, plus flexible encore avec mes cinq jours Alors, c'est la fin de cette vidéo. Oui, oh. je suis énormément contente. On a beaucoup appris, non hein, a ah, Je rêve que vraiment, avant que je ferme mes yeux, ferme mes derniers sauts, si j'ai envie de faire le tour de l'Afrique a priori. Ouais, ça, voilà. sent rêve. Vraiment. avant même que avant même que je fais le tour de que ce soit Europe, etc., etc., l'Afrique tout simplement. Je suis vraiment africaine, africaine. Toutes les choses qui sont à bannir sont... Yeah. <rire> ça a été aussi un grand plaisir d'avoir passé ce moment. Thank so pas. much. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Merci Soma, première expérience. Yeah. Mais sinon, euh, cool. je vous incite à vous abonner. <rire> parce que vraiment il y a vraiment tout, la diversité de sujets j'adore vraiment toi, hein? et yeah. aussi je soutiens vraiment mon amie dans, dans, dans ses ah, projets bien, hein? fière, fière d'elle, elle a osé elle a osé franchir le cap yeah. et je la soutiendrai que Dieu la bénisse Amen. et Amen. la donne grâce dans tout ce qu'elle fait et aussi à vous tous qui nous regardent, merci infiniment yeah. merci et beaucoup. que Dieu aussi vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans cette plaisir Amen. que Dieu te garde ma chère thank you babe you're welcome bye bye bye bye, bye. bye. Viens oui. oui. oui.